Salut et bienvenue dans ce petit tuto consacré à l'ouverture de l'application Inkscape AP Images. Sur mon Ubuntu, ça ne fonctionne pas. Alors l'astuce, c'est de vérifier en faisant un clic droit propriété, d'aller dans permission de bien vérifier que ce soit coché. Alors ce qui est le cas, malgré ça, si je double clique, ou si je fais un clic droit exécuter en tant que programme, ou alors clic droit ouvrir, ça ne fonctionne pas. Donc l'astuce que j'ai trouvée sur le site umutu-fr.org, c'est de tout simplement ouvrir un terminal. Donc clic droit, ouvrir un terminal, et on va taper cette ligne de code. Donc ici, le nom qui est ici correspond donc au nom de l'application APImage que je veux ouvrir. Une fois que vous avez tapé ce code qui sera à copier-coller en bas de la vidéo, on appuie sur la touche Entrée. À ce moment-là, le programme se lance et InScape s'ouvre. Voilà pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.